Bonjour à tous, je suis Fabio Pansavolta, formateur et coach Scrum professionnel chez Collective Genius. Vous avez bientôt un sprint planning à faciliter, vous êtes Scrum Master, vous vous demandez euh, comment faire. Euh, or, nous savons tous qu'à cause du contexte de la crise sanitaire, etc., beaucoup de choses euh, ne se font plus euh, en réel, euh, en présentiel, elles se font à distance. Donc Généralement, ce que je fais dans un contexte présentiel, c'est que j'ai un poste de ce type-là, euh, dans lequel euh, j'explique que le sprint planning c'est quelque chose qu'on fait en trois étapes. On couvre, euh, on répond à trois questions, le pourquoi, le quoi et le comment. Euh, mais maintenant, euh, vous devez faire tout ça euh, à distance. Et peut-être aussi que vous avez une partie de l'équipe qui est à distance, une partie de l'équipe qui est en présentiel. Alors, euh, ce que je vous propose de faire, euh, ce n'est pas exactement de reporter un, euh, vous savez, quelque chose qu'on écrit sur un paperboard euh, virtuel, parce que ça ne marche pas vraiment, il faut que quelque chose qui soit adapté au virtuel. Euh, et donc, j'ai eu l'idée euh, de créer un modèle euh, euh, sur un Mural. Euh, un modèle euh, euh, de facilitation de sprint planning euh, qui va vous aider à la fois à expliquer euh, le but d'un sprint planning euh, peut-être en équipe qui n'a pas encore suivi une formation Scrum euh, et en même temps de faire, euh, donc euh, faire, euh, répondre aux, aux trois questions et construire les bases euh, d'une planification solide pour le prochain sprint. Euh, donc, euh, vous n'avez plus qu'à suivre les liens euh, qui sont dans les commentaires, euh, vous allez accéder à un modèle mural. Euh, J'espère que vous sera utile et euh, je serai très content d'avoir vos, vos, vos conseils euh, pour éventuellement l'améliorer. Merci beaucoup et à bientôt.